Jean de Internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien sûr aujourd'hui pour une nouvelle vidéo personne, Parce que je n'ai pas les aujourd'hui les bien, on est sur Carfaction MC, le meilleur serveur PVP faction du moment les amis bien entendu j'ai dit que parce que c'est le twitter de notre serveur et on vient tout juste de passer les 2000 followers sur notre twitter on met des photos quasiment tous les jours des updates des concours des trucs comme ça et d'ailleurs le sujet de cette vidéo là ça va être le concours d'un avant poste dans un coin de la warzone donc si vous savez pas les amis les avant poste les plus cheatés c'est ceux des coins parce que vous avez carrément le coin à vous tout seul et en plus il y a un pont, donc vous avez le droit à trois claims. C'est la seule, les seules factions qui ont le droit à trois claims, c'est les coins. Parce que c'est considéré seulement comme deux claims, mais le troisième, il n'est pas vraiment là. Donc, par exemple, ici... C'est un claim. Ici, c'est un claim. Ici, c'est pas vraiment un claim. Ce que nous, on fait gagner sur le compte Twitter du savoir, c'est le claim ci, le claim là et le claim ci. Donc, vous allez avoir trois claims. Euh, si vous êtes chanceux lors de l'unclaim des AP, vous pouvez aussi capturer un des autres coins. Donc, il y a plusieurs coins, les amis. Il y a quatre coins, mais il faut pas oublier, comme vous voyez, il y a des ponts à chaque sortie aussi. Donc, c'est plutôt OP. Et il y a aussi un autre côté qui va être vraiment OP. Ça va être ici, normalement. Je crois que c'est ici, le pont. Ouais, ici. Ici, ça va être vraiment beaucoup euh, demandé les premiers trois AP ici, de chaque côté. Ça va être beaucoup demandé, donc peut-être qu'on va refaire gagner d'autres AP. Pour l'enclaim des AP, il y aura lieu, les amis, le 3 février à 16h. On a prévu... Euh faire un live stream euh, de l'événement donc je vais être en stream, je vais essayer de voir aussi peut-être pour que QCox fasse un petit stream aussi avec nous, ça pourrait être cool, et d'autres tout, tout bord donc il y aura vraiment plein de gens lors euh, du 3 février à 16h pour le game des AP si vous avez envie de venir jeter un coup d'œil vous avoir un AP gratuit, je vous rappelle que vous pouvez vendre vos AP ensuite pour des points boutiques et vous acheter un grade, donc si vous arrivez vous réussissez à claimer un AP, vous pouvez le vendre ensuite pour, contre des points boutiques et avoir un grade tout simplement gratuitement, donc ça c'est ça que je voulais vous dire ensuite les amis, oh oui il fallait que je vous parle de ça on a rajouté le war bank donc à la banque les amis vous avez maintenant accès à un png qui va vous échanger vos points boutiques donc voilà le banquier va vous échanger des points boutiques donc deux pièces de 50 pour 100, euh, 5 euh, 5 pièces de euh, 100, 100 points boutiques pour 500 une pièce de 100 pour deux pièces de 50 pb 500 pour, contre 5 pièces voilà si on est au où vous en avez besoin tu vois pour faire des échanges avec d'autres joueurs et sinon ici vous pouvez voir 200 Point boutique pour une clé, donc c'est un peu moins cher que sur la boutique. Ensuite, on a aussi euh, 3, 300 points boutique pour une clé légendaire, donc c'est plutôt cool parce que les PV, c'est la seule façon pour l'instant que vous allez pouvoir les, euh, les avoir, donc les échanger, etc. Donc c'est plutôt intéressant de faire des échanges avec les joueurs. Pour s'y rendre ici, comme j'ai dit, c'est Warp banque et euh, je sais pas pourquoi les PNJ se prennent toujours comme ça on a fixé aussi le bug euh, plein de bugs dernièrement donc on a fixé énormément de bugs avec le shop tout a été fixé avec le shop on a changé l'économie un peu vite de fait des melons de, de, de, on a doublé ce genre de truc on a aussi fixé un autre bug avec le shop ici donc euh, les potions il n'était pas capable d'être achetées maintenant c'est fixe on a d'ailleurs euh, enlevé l'hdv vu qu'il y avait un bug d'éducation pour l'instant l'hdv c'est slash AH. Uh, pour l'instant temporairement le temps qu'on remette le truc en, euh, sans le bug quoi Les enchères sont aussi désactivées Vu qu'il y avait aussi un bug avec les enchères Sinon on a rajouté On a fait des modifications au jackpot Voilà le jackpot maintenant euh, il, il se lance correctement Et on a aussi corrigé le temps. Donc le temple ça a été fait Et si je dis pas de bêtises, les amis, normalement on devrait rajouter un kit euh, DJ, euh, home euh, DJ, je crois que c'est. On va rajouter un kit DJ qui va contenir plein de CD comme ça, avec un jukebox euh, que vous allez pouvoir jouer des musiques de votre choix. Je vais vous montrer un petit exemple. J'espère que je ne vais pas me faire copyright. Donc par exemple, vous mettez un CD, vous attendez quelques secondes et la musique elle rentre directement. Donc ça, ça va être disponible les amis euh, bientôt sur euh, la boutique. Pour l'occasion, d'après moi, on va l'en faire coller sur le compte Twitter du serveur et sur mon compte Twitter donc IconSQC ou MC vous allez pouvoir euh, retrouver tout ça c'est plutôt intéressant les amis parce qu'on travaille énormément sur Cofaction en ce moment à chaque fois qu'il y a eu un bug ou un petit problème on a essayé de le fixer le plus rapidement possible l'HDV on n'arrive pas à on a essayé de résolu... résoudre le problème de duplication mais finalement il est réapparu donc là on a mis vraiment un plugin temporaire qu'on a trouvé sur SpyGut qui marche bien qu'on avait déjà utilisé dans le passé avec iFactions donc pour l'instant on a mis ce plugin là mais dès que vous allez récupérer euh, l... donc on va remettre l'autre HDV vous allez tout récupérer Récupérez vos items dans le mailbox, slash mailbox. donc ça c'est plutôt intéressant. J'ai un dernier truc à vous dire aussi avant que ce soit la fin de cette vidéo, c'est vraiment une petite vidéo update aujourd'hui de co Action, et puis aussi pour vous dire que l'un des AP est euh, ce week-end. Mais sinon, je voulais remercier Mini Revaro pour avoir fait le terraforming euh, ici, toutes les terraforming, comme ça vous n'allez pas avoir à miner euh, des grosses montagnes, des trucs comme ça, c'est vraiment quasiment toute plate. Donc je voulais remercier Mini Revaro, je vais mettre son Twitter et son lien Planète Minecraft dans la description. Si vous voulez aller voir les travaux qu'il fait, etc., il est en train de travailler sur des nouvelles maps, des trucs comme ça. Euh, si vous cherchez du terraforming, il, ça coûte pas cher, les amis. Je pense que dans les 15-20 euros. Et puis, il vous faites tout votre truc euh, le plus rapidement possible. Ça a pris à peine euh, 10 heures, je pense qu'il avait tout fait euh, personnellement. Donc euh, voilà. Je vous espère sincèrement, les amis, que vous êtes hype pour cette euh, petite mise à jour 2.1. Euh, si vous voulez tout savoir sur la mise à jour 2.1 du serveur, il y a un post sur le site dans les actualités en bas. Vous allez avoir toutes les vraies corrections de bugs. Etc. On va continuer à fixer les bugs, rajouter des trucs, etc. Au plaisir euh, de vous faire plaisir, les amis de l'interweb. Et puis sinon, je voulais aussi vous dire que euh, je vous aime énormément. On approche des 30 000 abonnés, les amis. C'est un truc de malade. Si vous pouvez partager la chaîne avec un de vos amis, ça me ferait super plaisir. Et puis bientôt, on se retrouve en live. Ciao, ciao